Chers traders et investisseurs, lundi 10 février, bonjour. Alors les marchés ouvrent très calmement ce lundi matin. Nous vivons une légère consolidation qui ne présage rien, mais il faut quand même noter que cette faible consolidation, malgré une clôture américaine plus appuyée d'une manière négative vendredi soir, montre que les marchés ne panique absolument pas pour le moment. Donc ces marchés restent plutôt optimistes et même en fin de matinée ils sont remontés presque à leur niveau de départ du début de matinée. Ces marchés sont calmes et comme je viens de vous le dire plutôt optimistes. Mais pour ce qui nous concerne, rien n'est réglé, en particulier sur le coronavirus, et nous restons très très méfiants. Les nouvelles que nous entendons ou que nous lisons au fil des heures, pour ce qui concerne l'économie autour de la Chine, sont toutes négatives. Aucune nouvelle positive n'est arrivée ce week-end.